bonjour donc euh, je me suis aperçu que Apple euh, dans Final Cut Pro 10.4 a supprimé l'effet letterbox rendant ainsi impossible de pouvoir utiliser la position offset donc j'ai cherché et j'ai trouvé ce plugin grâce à la personne dont je mettrai le nom dans les commentaires ainsi que les liens pour aller à ce plugin qui permet de tout faire et plus encore de manière tout à fait facile voilà donc on va y venir donc je retourne je vais dans Final Cut et donc dans les effets vous une fois que vous avez placé le plugin vous tapez alex ça vous montrera alex 4d letterbox et d'ailleurs en survolant le plugin vous pouvez voir directement l'effet donc je le mets là voici et là maintenant je peux configurer alex letterbox changer l'aspect ratio il y a toutes ces possibilités là pour le ratio donc euh, ouais je me mets un peu etc vous pouvez masquer vous pouvez faire un portrait en paysage et donc vous pouvez également définir la position du clip comme ceci, comme ceci, là c'est la position comme ça Mais vous pouvez aussi agrandir l'image intérieure sans toucher les, bords, les bandes et tout ceci avec toutes les possibilités des images clés vous avez aussi la transparence des bandes que vous pouvez gérer l'effet le letterbox à gauche et à droite le letterbox comme ceci et ça ça aussi vous pouvez gérer la couleur je vous remercie d'avoir regardé au revoir